Qui nous a aussi accordé. Pour pouvoir aussi nous retrouver ensemble, pour pouvoir demeurer dans cette communion que le Seigneur, notre Dieu, nous a permis pour ce temps de pouvoir réellement retrouver pendant ces jours. Aussi sauver, va réellement être aussi à toi et d'appartenir certainement, totalement, l'impératif de corps, âme et esprit, pour te servir comme toi tu le veux. Le monde face, Et nous te promets la grâce, mon roi, d'être avec nous encore ce soir, de pouvoir. Et moi, nous réjouirons encore et nous parler, Père, bénis des fils et des filles qui sont en connexion à différents pays, Père, et dans le cœur et moi aussi, ils sont toujours amenés et touchés par ta parole à toi, parce que tu parles vers ce peuple qui est à toi. Ceux-là qui sont à toi entendent ta voix, Béni sois-tu encore ce soir. Je te remercie pour ce moment. Je te prie à maître de lit. au nom du Seigneur et son Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous remercions notre Seigneur parce que, au fur et à mesure que nous avançons dans sa parole, il nous éclaire de plus en plus, il, il veut que nous soyons réellement conscients de ce que lui, il, il continue à pouvoir attendre de nous. Et c'est son désir, effectivement, que nous puissions arriver à pouvoir atteindre le but pour lequel il nous a réellement appelés. comme nous l'avons entendu, je vois le jour passé, effectivement ce jour qui vient de passer, « Tu ne regardes pas ce qui est à l'arrière. Amen. Amen. »« Oubliez donc ce qui est à l'arrière. » Je tourne vers la carrière qui est tout gars, effectivement et, et je cours vers le but en fait, pour remporter le prix. Ah, souvenez-vous toujours de ces, cet homme ici, Élisée, en réalité, qui, qui lui suivait, Elie, et il y avait là les fils des prophètes, il y avait là de ceux qui étaient là, à bas à gauche et à droite, effectivement, et sur le chemin, ils lui sifflait comme des petits serpents, effectivement, mais lui, il ne voulait pas tendre l'oreille il ne voulait pas regarder à cela. Il avait besoin de pouvoir réellement être fixé sur le but pour lequel le Seigneur l'a appelé. Voyez-vous, ce sont là des hommes, et des, des hommes au caractère, effectivement, et qui savent, effectivement, sur ce qui est important. Amen. Et, et, et je, je me souviens aussi, dans les saintes Écritures, de je crois que vous vous souvenez, effectivement, des, des, de la tsunamite, n'est-ce pas Amen. Ah, que Dieu vous bénisse, J'aime cela, quand vous dites Amen. amen. Oui, cette tsunamite, effectivement, elle avait quelque chose de particulier. Il y avait cet homme de Dieu Élisée qui venait, qui passait, effectivement, et puis dans son âme, effectivement, il dit à son je ne peux pas laisser cet homme comme cela, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, je dois faire du bien. Il dit, construisons là il place pour que l'homme de Dieu, quand il vient, il puisse se reposer. C'était le souci de cette euh, cérémonie, cette, cette effectivement. Il voulait faire cela pour l'homme de Dieu, effectivement. Et quand il le faisait pour l'homme de Dieu, c'était pour Dieu qu'il faisait. Amen. Amen. Donc il est allé voir ce mari, il dit, il faut, il faut absolument qu'on lui fasse une place. Effectivement, il, bon, il vient, il se repose, et puis la lampe, et on prend soin de lui. C'était ça dans son cœur. L'amour que Dieu avait placé dans son âme pour soi. Ah oui, ce mari a dit, il n'y a pas de problème, on va le faire. Et on a fait, quand on a fait, il était tout à fait content. Amen. Et oui, l'homme de Dieu, voyez-vous, son cœur était touché. Il dit il fait venir cette tsunami là. Il dit mon âme est touchée de voir comment il s'est occupé, il fait ça, il a fait ça pour moi. Il dit mais qu'est-ce que je dois faire pour toi Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, l'amour s'élance et l'amour reprend. Amen. Quand quelqu'un vous aime, vous l'aimez hein? en Cet amour-là appelle l'amour, n'est-ce pas C'est pourquoi. Bon. Nous devons nous aimer. C'est ce que Dieu a fait de nous. Enfin. Vous voyez cela. Hum. Vous savez, quand on aime Dieu ainsi de tout notre cœur, comment est-ce que Dieu peut nous refuser quelque chose oui. voilà. Tu quittes avec tes enfants, ma soeur, avec tout ça dans les portes, tu souffres pour cela. Et Dieu va t'oublier pour cela. Ce n'est pas possible. Donc c'est Dieu est touché par tous les sacrifices que vous faites effectivement à son endroit. Et quand vous l'aimez de tout votre cœur et que vous mettez un genoux il te dit quoi Il dit, mais, oh, il dit, invoque-moi la tête de tes Je te délivrerai. Amen. Et tu me glorifieras. Alors effectivement, ben, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, effectivement Il dit, mais, mais regardez sur moi. Puis il dit, mais. Puis il y a Yazek, il dit, mais je crois qu'elle n'a pas d'enfant. Vous vous souvenez Amen. Alors il dit, mais tu embrasseras un fils sur un garçon, effectivement. Vous vous souvenez, non Amen. Et puis il est parti. La parole de Dieu s'est accomplie. Elle tombe enceinte, effectivement, elle a élevé son enfant dans la joie. Et que par le geste qu'elle accomplit. Son amour, effectivement, à l'endroit de cet homme de Dieu, voilà la bénédiction de Dieu qui s'est suivie. Donc elle qui n'avait pas d'enfant, tu lui donnes l'enfant, effectivement. Amen. Et vous ben, n'avez pas remarqué, effectivement. Que quand elle s'était dit du coup, effectivement, il avait pas dit que donne-moi un bébé. Amen. Vous voyez Amen. Les gestes qu'il a posés, Dieu savait. Amen. Ce qui était important pour cette femme, ce qui, était, ce qui ferait la joie de son cœur, effectivement. Alléluia. Et voilà qu'elle a eu, en fait, son enfant. Puis, quand bon, l'enfant a grandi, et vous vous souvenez de ce qui s'est passé, pendant qu'il avait son père Il dit Ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, effectivement. Elle rentre vers sa mère, et dans les bras de sa maman, l'enfant s'en va. Cette tsunamide, je l'aime beaucoup. Hein. Amen. C'est vrai. Hein. Amen. Vous connaissez quand même, non La devait elle mettait l'enfant dans ses bras. La femme n'a pas dit, oh Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Frères et sœurs, chaque enfant de Dieu, tout saut, concours. Il y a des dessins, Dieu sait. J'ai pas entendu des amis. Amen. Ah. Amen. Tu sais pas que nous chantons les cantiques, non. Mais c'est mon frère, il défend ce qu'il dit, c'est qu'il prie, Seigneur, même pas les cantiques. Tu... C'est pas vrai? Amen. Vous étiez là quand même, mal, Amen. Bien moi j'étais là aussi, non Amen. Par même les cantiques, Seigneur, bien mon frère Christian, parce que par les cantiques, tu nous as tout aussi. Amen. Mais qu'est-ce que nous chantons Tout concours pour mon bien. Est-ce que j'aime Jésus Amen. Tout travail pour mon bien. Et qu'est-ce que vous chantez après Amen. Et quand la mort me frappe, Amen. je commence à crier à Dieu. Non. non. C'est vrai, hein Amen. Je vais me repousser. Est-ce que j'aime Jésus Voyez-vous, ne sont pas les gens qui font des bruits des Chanter, c'est prier. Chanter, c'est adorer. Chanter, c'est être reconnaissant. Pourquoi vous chantez C'est pas que vous exprimez l'amour à l'entraînement. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Amen. Nul n'est comme toi. Amen. Tu es parfait en toutes choses. C'est-à-dire que tu exprimes à l'endroit de ces dieux. Ce n'est tu sais pas qu'on a fait des bruits. Hein? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est ton cœur. Et quand tu chantes, tu comprends ce que tu dis. Amen. Alors, il s'est souvenu, il dit, mais cet enfant, je l'ai eu par la parole de Dieu. Amen. Vraiment, ouais, Amen. Amen. L'amnésie spirituelle frappe beaucoup de gens. En fait. Mais elle n'avait pas été frappée par l'amnésie. Mm -hmm. Non. Il mais cet enfant ici, il vient de partir, c'est tellement c'est vrai, mais je l'ai eu par la parole de Dieu. Amen. Cet homme-là a dit, et Dieu a compris. Amen. Quand quelque chose vous souvient, il est toujours important de chercher où se trouve Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous vous souvenez, pour que vous puissiez encore voir, vous vous souvenez de ce roi ici? Je crois que c'était le fils d'un je pense, mais qui avait fait appel à Joseph? Vous vous souvenez? Amen. Ah, qui Dieu vous bénisse? Vous voyez l'histoire du roi de Moab, non? Amen. Ah, et puis maintenant, quand il, est, il a vu ce roi, mais il m'a dit ah, ah, ces rois sont venus, et puis nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons mourir, effectivement. Et qu'est-ce que Josaphat a dit Y a-t-il pas un prophète de l'éternel Par qui nous pouvons le consulter oui. Vous Amen. vous souvenez Et qu'est-ce que le serviteur a dit Mais il y a ici un, un Élysée qui mettait l'eau, l'eau, la mer, la mer non? Amen. Vous vous souvenez, non Qu'est-ce que Josaphat a dit la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Quand nous avons un souci, nous devons savoir où se trouve la parole Amen. pour Amen. consulter l'Éternel. Ce n'est pas à courir à gauche à droite, non. mais où Dieu se trouve. Amen. Où se trouve l'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel et savoir où nous en sommes. Et Dieu par sa parole. Père Dieu a écrit des bouches par lesquelles il parle. Amen. Amen. Amen. Et si nous savons où se trouve cette bouche on n'a pas pouvoir se Alléluia. c'est la vérité c'est 100% vrai Amen. Si nous, mais c'est ça je nous a pas dégné mais il y a-t-il pas un problème de l'éternel par ici mm -hmm. quand vous vous souvenez encore avec le roi je parle Akam vous vous souvenez dans un roi 20, vous vous souvenez non mm -hmm. ça c'est encore notre pratique un roi 18 je pense que, et, quand, et quand on lui a demandé je crois, c'est là il m'a dit mais, mais allons monter à la mode de la galerie. vous vous souvenez non Amen. et puis il dit mais consultons la parole de l'éternel n'est-ce pas Amen. Et puis il a fait venir les 400 prophètes. Parce qu'il faut que nous sachions, mais quelle est la bouche que Dieu utilise Amen. pour que nous soyons sûrs que Amen. si je vais en bas, j'entendrai Dieu me parler. Amen. Les 400 prophètes sont venus par l'éternel, effectivement. Bon, monde au roi, tu vas réussir, vous, vous souvenez Amen. Et puis, Joseph, un fils de Dieu, il y a Amen. quelque chose. Amen. Dans le cœur, effectivement, que Dieu a placé en toi. Quand c'est de Dieu, c'est oui. Quand c'est pas de Dieu, Amen. ça passe pas. C'est la vérité, frère. Si cela n'était pas à nous, nous serions emportés devant des documents. C'est ah, tu sais pourquoi il dit "Mais, oh roi, mais y a-t-il vraiment pas dans ton pays ici Il en avait 400. Mais ils ont tous prophétisé. C'était pas suffisant. bizarre." Oh, wow. Il dit, non, non, non, au roi, y a-t-il pas ici un prophète vraiment Mais l'Éternel par lequel on peut entendre la parole Amen. que Dieu me dit sur On peut entendre la parole de Dieu. Frère, parce que ce qui vient de Dieu a quelque chose de particulier. Ce qui vient de l'homme, on sent que ça, c'est l'homme. Mais quand c'est Dieu, Amen. il faut qu'on glorifie Dieu. Quand on le une grâce comme ça, frère. Mm. Et oui, j'en connais un, mais il est où mais c'est Michel qui décide là. Alléluia. Je ne l'aime pas celui-là. On ne peut pas vous aimer, frère. Alléluia. Si Dieu est avec vous, vous n'aurez jamais de copains. Des amis. Alléluia. Alléluia. Sur les saintes, on vous haïra toujours. Alléluia. Mais Michel avait la parole Amen. Michel de l'éternel. avait la parole. C'est comme ça qu'elle, elle, elle s'est souvenue, hein, en disant, oh, si cet enfant, je l'ai eu c'est que je me souviens que cet homme de Dieu a prié, a parlé, et Dieu m'a accordé la grâce d'avoir cet enfant. Et je sais une chose, et quand il veut ici, ici, je savais, parce que dans mon cœur, rien que le fait de pouvoir le voir, je savais que c'était un homme de Dieu. Et Dieu m'a conduit à pouvoir aussi faire quelque chose pour lui. Et j'ai fait, je savais que c'était droit ce que je faisais. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur. Dieu m'a récompensé. N'oubliez jamais, frères et Il faut toujours se souvenir Alléluia. de ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour vous. Vous de qui il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. On oublie vite. Hein. Mm -hmm. C'est sûr ça. Parce que je reviens vite, effectivement, si dans, dans les évangiles. Regardez le, le, les 10 épreuves N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Oh, oh, oh, ils sont partis oubliés mais il y en a un il s'est regardé je me souviens que si je suis aussi pur comme cela ce que Dieu l'a fait au travail de quelqu'un et il est retourné il dit je viens pour te dire merci parce que j'étais heureux tu as prié pour moi tu as prononcé une parole j'ai suivi je Amen. Amen. viens d'être reconnaissant. Et le Seigneur a dit, mais il n'y en a rien seulement que celui-ci. Où sont les autres Souvenez-vous. Et c'est sur la nuit, effectivement, avec son enfant qu'il faut vraiment avoir Dieu en soi. Un enfant, que Dieu te bénisse, et l'enfant un enfant qui est à toi et qui est mort dans tes bras. Il a pris l'enfant, et dit non. Il dépose l'enfant ici. Il appelle son serviteur. C'est bon, c'est en bon, c'est là, bon, c'est là, bon. effectivement. Et puis non. C'est pas dire il appelle les pauvres pour qui la question. Il dit et mais, où tu vas Il dit mais, je vais voir, vous vous souvenez non Amen. Je vais voir l'homme de Dieu. Alléluia. Et cet homme, mes enfants, sa femme, le respectait effectivement. Il dit mais, tu vas voir l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. dit mais, mais c'est quand même pas la, la lune, c'est quand même le moment. Parce qu'il savait que sa femme avait foi dans cet homme. C'est la vérité, non? A il dit, mais y a-t-il un événement pour lequel tu vas le voir? Parce qu'on sait que quand on va le voir, c'est qu'il y a quelque chose d'aussi important. Amen. et que ah, nous demandons, c'est la part de Dieu ah, Mais aujourd'hui, pourquoi tu vas le voir? Est-ce que tout va bien? Il dit, oui, tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Alléluia. La femme, ça va bien. tout va très bien. Tu vas le voir? Il dit, oui, je vais le voir. Il est comme tout va très bien, il n'y a pas de problème. Amen. Oh, ben, ben. Amen. Amen. Dans la chirurgie, c'est bien son chemin. Que Dieu bénisse cette femme. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, que dans les scènes d'écriture, les témoignages des sœurs, des filles de Dieu, au fait, au travers desquelles Dieu a manifesté que quand il, une sœur est véritablement convertie, une fille de Dieu, beaucoup de choses peuvent changer. Amen. Amen. Amen. Oui. Amen. Et la femme s'est mise debout. Et sur son chemin, elle est partie. On ne voyait même pas les traces des larmes, on ne voyait même pas les traces des désarrois, oui. qui était désemparée. Et puis, les voisins ne savent pas comment la tenir parce que le la tenir. Non Mais elle était si calme. Amen. Amen. Amen. Et, mirs, et les habitants qui lui suivaient ne soupçonnaient rien. Il dit, mais elle va simplement pour aller voir l'homme de Dieu. Frères et sœurs, quand vous respectez un serviteur de Dieu, mm -hmm. Dieu vous bénit aussi. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas une petite chose, en fait, de respecter un homme de Dieu. Parce que quand vous respectez l'homme que Dieu a choisi, vous honorez Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est le choix des Dieu. Si Dieu l'a choisi, ce que Dieu le connaît. Amen. Amen. Amen. Et que maintenant, quand vous le respectez aussi, mais vous respectez aussi Dieu. Amen. Et vous montrez un des Seigneurs tu es parfait. Amen. Ton choix à toi, je le reconnais qu'il est bon. Amen. Je respecte ce Amen. que tu as fait comme choix. Et j'honore celui que tu honores. Amen. Amen. Ce que la synamite a eu à pouvoir faire. Ne vous conforme pas aussi. Le monde dans lequel nous vivons nous apprend autre chose. Vous savez, la Bible parle effectivement de l'esprit dans ce temps. Vous vous souvenez encore comment serait, en fait, l'esprit le temps dans lequel nous, nous vivons Regardez d'abord, je crois, puis nous revenons vite dans ce que nous disons à, à propos de la nationalité. De la avez dit quand je ne sais pas si c'est ça, je crois. De Timothée chapitre 3, verset 4. Et sache que dans les derniers jours, il y aura vraiment des temps difficiles. Car les hommes seront donc égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu ayant l'apparence et la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20, je pense, 14 d'abord, verset. Vous connaissez ça, c'est sérieux. Vous vous direz avec vous, hein, parce que bon, vous y êtes en télévision, si vous n'êtes pas, je disons, effectivement, avec vous. Après le chapitre 3, Verset 14, euh, Et qui donc, à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Dans la version, c'est bon, le commencement de la création. Je connais donc tes œuvres, je sais que tu n'es ni foi ni bouillant. Puis-je être foi ou bouillant Ainsi, parce que tu es tienne, et que tu n'es ni foi ni bouillant, je te vomirai de ma rouge. Parce que tu dis Je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et Vous voyez Donc effectivement, ils sont tellement enflés. Ils procèdent tellement qu'ils disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dans cet temps où nous vivons, le respect même entre les frères et soeur est devenu un problème. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous rendez compte qu'un frère peut insulter un frère. Et une sœur peut insulter un frère. Chose qu'on ne peut jamais raconter, qu'une sœur puisse élever la voix contre un frère, envers un frère. Mais quand on parle d'une sœur, en fait... C'est pour ça que nous appelons frères et sœurs, Pourquoi on s'appelle sœurs, pourquoi on frères Parce que nous avons reçu Christ comme notre Alléluia. Amen. Vous vous souvenez Je vous ai donné l'exemple de ma fille là, euh, qui est assise là-bas derrière. Il m'a montré en disant, depuis que les seigneurs l'ont eu à pouvoir... Toucher ce nom, nous l'a ramené le chapitre verset qui lui a donné du pouvoir. Lire. Et, il réfère, et tout le temps qu'elle se réfère, le bon et toujours, c'est le chapitre verset Vous vous souvenez d'accord Amen. Amen. Vous vous souvenez du chapitre versé Amen. Amen. Ah oui. Vous avez remarqué ce qui est écrit là dans le chapitre verset En oh, descendant après les femmes, vous Vous souvenez Amen. Vous allez lire avec vous d'abord. La pierre, chapitre 3. Nous retournons dans la femme, c'est la pierre. de pierre, je pense. Je vais lire. Voilà, c'est bien chapitre 3, verset 1, il dit, Femmes, soyez donc soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, vous suivez cela C'est la même chose que c'est vous Comment non, non Réservé, réservé. réservé. réservé. chaste et réservée. Ici, si, dans la Bible des rois, dit, et votre manière chaste et respectueuse Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Maintenant, prêtez attention. Mais la parure intérieure, verset 4, est cachée dans le cœur, la pureté incorrectible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Et l'appeler son Seigneur. C'est dès donc que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Donc, en fait, dans la nature d'une sœur ou d'une fille d'Abraham, Dieu a placé un caractère doux et paisible. Amen. Une véritable fille de Dieu, elle a l'amour pour les serviteurs de Dieu. Amen. Elle a le respect. Et ça, écoutez, frères et sœurs, c'est très important. Et là le respect pour le serviteur de Dieu. Une véritable fille de Dieu ne peut jamais hausser le ton d endroit d'un homme qui sert à Dieu. Hein. Ne peut jamais manquer de respect à un serviteur de Dieu. Parce que ce que Dieu a placé dans le cœur d'une femme, d'abord vous remarquerez très bien que la Bible dit que tes désirs se porteront vers Thomas. Il y, a, il y a quelque part en fait où déjà dans la nature d'une femme, effectivement, la soumission est quelque chose qui fait partie de la femme. Amen. Vous ne le voyez pas Amen. Amen. En fait, une véritable femme prend plaisir à se soumettre vraiment. Amen. Vous n'avez jamais remarqué une chose, c'est que quand les Saintes Écritures et c'est les Seigneurs qui le montre effectivement, par rapport, quand on parle de l'église, l'église de Christ. Vous connaissez, non? Amen. Et quand on parle de la soumission, vous avez vu les parallèle que le Seigneur fait Amen. dans les Saintes Écritures Amen. entre le Seigneur et l'église, et le mari et la femme. Soit, femme, soyez soumise à vos maris, comme Amen. au Seigneur. L'église est soumise au Seigneur. Amen. Et vous comprenez cela? En fait, si Dieu l'a dit ainsi, dans la nature d'une fille de Dieu, celle qui est née de Dieu, celle qui est née de nouveau, il y a déjà cela. Amen. Amen. C'est pas possible que celle qui s'appelle une fille de Dieu manque de respect à celle de Dieu. Mais plutôt, l'amour, le respect... L'obéissance, la, la considération, ah oui, ça c'est quelque chose qui fait partie d'une véritable fille de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé. Non, non, non, non, dans, dans la il y a quelque chose que Dieu a placé, effectivement. Parce que vous pouvez remarquer, frère, regardez très bien comment cette femme pouvait arriver à pouvoir voir cet homme qui servait Dieu et qui, dans son âme, puisse avoir le désir de ne pas dire, je veux qu'on lui fasse quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez Amen. quand une femme est vraiment touchée par la parole de Dieu mm -hmm. et qu'il sait vers qui la parole de Dieu vient, mm -hmm. vous pouvez voir son attitude. Amen. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parfois les femmes mariées vous vont dire oh mais qu'est-ce qui parce que non, frères et soeur, il s'agit d'un domaine spirituel Amen. dans Alléluia. lequel effectivement chaque enfant de chaque fille de Dieu une nature que Dieu a placée. Il fait qu'effectivement, que il ne va pas le faire parce que l'homme, il le fait parce qu'il voit que Dieu Amen. est dans l'homme. Amen. Amen. Amen. Mais je vais vous le montrer, frère. Regardez dans le scènes Écritures, le Seigneur avec le Seigneur. Amen. Amen. Amen. La Bible dit il n'a pas dit suivez-moi pour me servir. Non. non, elle le suit. Vous pouvez changer l'écriture Non, non. c'est le caractère et la fille d'une un, fille de Dieu que Dieu a placée. Elle est comme ça. Mais quand elle se révolte. Il y a un problème. Entre la foi et la parole, effectivement, des dieux. Il n'y a pas un lien. C'est pourquoi il n'est pas normal que vous insultez votre pasteur. Il n'est pas normal que ici vous parlez du bien, dans vos maisons, vous le critiquez. Ce n'est pas normal. Vous ne pourrez jamais voir la face de Dieu. Ce n'est pas possible. Comment Dieu a changé sa Bible C'est pas, pas possible. Être double. Alléluia. Ici, notamment, à la maison, vous insultez. Alléluia. Et nous dit que nous allons au ciel. C'est quel Dieu Ce n'est pas un, un, un Dieu de ping-pong. Hein oui. C'est un Dieu. En fait, ce que, ce que vous avez au-dedans de vous, manifesté. Elle avait de la tsunami, avait de la considération. Dans notre génération aujourd'hui, on n'a plus de respect. On nous en d'abord. On nous suit d'abord quand vous allez vous marier. Alléluia. heureusement que les jours où j'avais mon fils et ma fille là-bas au niveau de la je n'ai pas entendu ça de mes oreilles. Peut-être qu'ils disent, mais puisque de toute façon, ils ne parlaient pas de manger, même Donc, je suis, mais quand même, qu'est-ce qu'on dit Vous mariez aujourd'hui, toi tu es une femme, toi tu es un monsieur, toi tu es une femme, es une. maintenant, il n'y a plus de tête. C'est comme ça dans notre société, aujourd'hui. Il n'y a pas de tête. Dans la maison, toi, la femme, tu es la tête. Toi, l'homme, tu es la tête. La situation comme nous, on peut changer. Vous vous mariez mais tu vois quoi C'est ta femme qui est chef de ménage. Vraiment. Moi j'ai déjà vu ça. Non, chez moi c'est pas comme ça. Hein. Chez moi, non, on peut pas faire ça. Amen. Chez moi, c'est chez, chez moi, c'est moi. Amen. Alors on ne peut pas mettre femme de, chef de ménage, ma femme. Mais non, on chez moi, chef de ménage, chez moi, c'est chez moi. Amen. Mais j'ai vu les compositions de ménage où chef de ménage, c'est la femme. Ah oui, parce que dans notre société, il n'y a plus. Hein. Alors nos enfants qui correspondent, ils disent bon, on va se marier. C'est pour ça nos enfants qui sont de l'éducation, je prie que Dieu vous bénisse. On va se marier, et quand on va se marier, libre Tu es la tête, je suis aussi la tête. Ça veut dire que les décisions, eh ben, tu ne peux pas les prendre tout seul. Moi, je dois prendre ces décisions. Et puis, pour bien clôturer cela, on fait bien un bon contrat de mariage. C'est lesquels La les séparation de bien. Toi, tu étais bien, moi, je me bien aussi. Mais nous, nous aimons. Et puis après cela, ça c'est bon, mais c'est le, le cheval qui me dit. Hein? Donc, euh, d'abord, vous êtes venus, vous avez un contrat de mariage. Voilà, on a posé cela à mon fils. Vous avez... Je dis, il dit, il dit, moi avoir un contrat de mariage. Moi, je ne vais pas avoir un contrat de mariage. Si je marie avec ma femme, tout ce qui est à moi est à ma femme. Je pense que vous aussi comme ça, non Amen. Et on nous dit quoi C'est pour ça, quand vous allez vous marier, sachez où vous positionnez. ne mmh. faut pas dire que nous sommes des pêches. Ici, il n'y a pas de pêche. Oh, hein. Amen. Amen. Ah, Amen. chez nous les Congolais, ici, il n'y a pas de Congolais. Amen. Amen. Amen. <rire> ce sont des fils et des Amen. filles de Dieu. Amen. qui apprennent que dans ces siècles, on ne va pas se conformer à ce siècle. Nous nous conformons à la parole de Dieu. Nous cherchons ce qui est la volonté de Dieu. c'est cela. Et alors vous savez, quand maintenant ils vous disent effectivement, bon, les contrats de la mission du oh, mais les contrats, c'est <coughs> séparation des biens. Alors, les bourgmens se disent, bon, merci, madame, et voici, messieurs, voici madame, voici monsieur, voici madame, vous aimez, oui, oui, oui, les contrats, de, ah, les contrats, c'est-à-dire séparation des biens. Ok, donc nous avons, nous lisons séparation des biens dans ces bien, ici. ici. Alors, maintenant, le marié, embrassez la mariée. Vraiment. Donc, il doit embrasser la mariée, pour dire quoi Mais il s'aime. Ils sont unis donc par la loi qui m'autorisait effectivement. J'ai dit Vous êtes femme, vous êtes, vous êtes, vous êtes mariés donc homme oh, ben et femme, mariées et puis embrasser la mariée parce que tout est confort. Mais en fait, il n'y a rien qui est confort. Mais c'est la vérité. Vous unissez des gens qui ne sont pas unis. Ils ont un contrat de séparation de biens. Ils sont déjà divorcés dès le départ. Mais réfléchissez, frère, c'est vrai. Mais ils sont dès le départ, ils viennent divorcer. La femme dit, moi ça se met bien si les ne sont pas unis. Non. Comment veux-tu unir quelqu'un qui n'est pas uni non. non, mais Allô. séparation de biens, retournez chez vous. Mais retournez, moi je vais c'est vrai. Comment voulez-vous que. Moi je vous, je vous unisse je ne peux pas unir quelqu'un qui est séparé. Ouais. Et ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, puisque séparation de biens. bien, ben, chacun de son côté, vous ben, allez vivre, vous êtes toujours célibataire. Hein. Bon. Ah. Hello, yeah. Vous voyez, parce que les hommes sont tellement si loin. Mais nous, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Dieu nous donne effectivement. Quand... C'est pour ça que vous devez bien réfléchir. Alléluia. Quand, ah j'étais, nous sommes fiancés, nous allons nous marier. Les jours de, de mariage, bah, écoutez, on doit réfléchir pour le contrat. <rire> ne venez pas ici, frère Léonard, il faut prier pour nous. Parce que déjà, on a été mes autres criminels. On, eh, on s'est marié sous, sous quoi Sous contrat de quoi Séparation des biens. Moi je ne peux pas prier pour vous. Alléluia. Ah non, je ne peux pas le faire. Séparation des biens. Alors là, voilà. allez chercher le bourgmestre. On va vous unir, mais jamais ici. Je ne prierai jamais pour vous. Je crois que tous ceux que j'ai prié après, c'est pas seulement des C'est toujours une des de C'est toujours des Gloire à Dieu. Et nous aimons ça. Et voilà, c'est comme cela qu'effectivement, que la, la femme tsunami, elle savait. Elle avait réellement aussi de la considération pour les choses de Dieu, le respect pour la parole de Dieu, le respect pour les serviteurs de Dieu. C'est comme cela que Dieu bénit. Amen. Amen. Amen. Et ses souvenirs, effectivement, dans, dans ses douleurs, effectivement. Mais si j'ai cet enfant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu me l'a fait donner par un nom dont je connais. C'est Élisée. Vous avez remarqué une chose Il a scellé son nom et il Et pendant qu'elle partait, effectivement, L'homme de Dieu de loin regarde et voit la femme qui vient. Vous voyez, Géazie va me voir effectivement. Et ici, si elle a un problème. Quand je la vois venir, je pense qu'il y a une situation qui ne va pas. Mais Géazie va dire, non, tout va très bien. Mais je vais se voir. Amen. Et quand elle est arrivée, elle arrivé, regarde et dit, non, il y a je vois que ton âme est à la vertu. Qui a-t-il Vous savez, toujours avec respect, non, il s'appelle ça, effectivement. Il lui parlait avec beaucoup de respect. Ça vous rappelle rien Marc et Marie, vous vous souvenez non Amen. Frère, prêtez attention. Dans une fille de Dieu, il y a, même si les choses sont n'importe comment, elle ne peut pas manquer. Amen. Non, non, non, non. On peut tout lui dire. Parce que. Elles ont, elles ont envoyé de messagers pour que le Seigneur vienne prier pour leur frère, qui aimait le Seigneur. Et il n'est pas venu. Ils auraient pu se révolter. Et dire est méchant, c'est Dieu. Il n'est pas bon, c'est Dieu. Quand il est venu, c'était avec le même respect. Alléluia. Seigneur, si tu s'étais ici, mon frère, le Seigneur. Maintenant même, je sais que tu te demanderas à Dieu C'est pas vrai Amen. Là, la femme sur la mythe, il dit bon, il m'expose le problème, il dit, mais j'ai laissé chez moi. Parce que tu vois, quand tu es venu, je disais, mais ne trouble pas ta servante. Tu m'as donné un enfant. Je l'ai respecté. Dieu m'a donné un peu par je l'ai accepté. Mais maintenant, cet enfant que tu as eu à pouvoir me parler, que Dieu m'a donné par toi. Mais regardez bien cet enfant maintenant, il est là-bas, il est mort sans vie. Et j'ai quitté ma maison sans avoir à l'armée qui que ce soit. Même pas mon mari. Personne ne le Et je suis venu sans dire bonjour à qui ce soit, mais je suis venu juste vers toi. Alléluia. Et j'ai confiance en ce que Si c'est comme par toi que Dieu m'a donné cet enfant, Alléluia. il peut aussi par toi que Vous voyez comment Dieu, votre foi à vous, c'est cette foi-là qui fait faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je suis amen ah oui, c'est la vérité, ça. Et puis, regardez une chose. Quand il a dit ça au prophète, son cœur était touché. Et le prophète dit, Yazi, viens Yazi, son serviteur, il vient. Il dit, prends ce bâton. Avec ce bâton, et puis pose le bâton sur l'enfant. Il dit, ma soeur, retourne avec Géasi. Vous avez vu ce qui s'est passé il ne va pas avec Yazir. <rires> il n'est <me fait rires> pas ta vie <maintenant. rires> et pas pas dire. Moi je laisse avec toi. Amen. Il faut que ça soit toi. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui aime. Ce n'est pas que Dieu a parlé. C'est par toi. Amen. Amen. Dieu donne quelque chose dans ses enfants. L'exigence de ce qui est meilleur. Alléluia. Amen. On ne ramasse pas n'importe quoi. On ne va pas croire n'importe quoi. C'est vrai. Il a dit, il prend le bâton. Vas-y. Non, il peut prendre le bâton, il peut aller avec le bâton. Mais moi, je ne parle pas. C'est avec toi. Et c'est pour toi que je suis venu, pas pour moi. Vas-y. Amen. Wow. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Bien sûr, mais Et Dieu te bénisse. C'est la vérité chaque véritable enfant de Dieu il doit reconnaître par quelle bouche Dieu parle Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu ne parle pas par toutes les bouches non. Alléluia. il y a des bouches que Dieu s'est choisies. et c'est par ces canaux là que Dieu peut utiliser Amen. les 400 prophètes qui ont prophétisé en ces temps là effectivement, vous connaissez non Amen. vous connaissez non? Amen. Amen. Dieu n'a pas parlé par la bouche. Mais il semblait qu'ils étaient sous l'onction. N'est-ce pas vrai Parce qu'ils ont prophétisé quand même. Là, hmm. Mais, vous savez, la Bible dit que les élus seraient séduits. Si cela était possible. On peut vous enrober, nous sommes des humains, Ah ça. oui, parce qu'avec une relations tout à fait humaine, effectivement, on peut aussi laisser aussi aller, effectivement, enrober. Ah mais parce que les cousins. oh Je vais raconter mon épouse, vous connaissez Isabelle, non, Amen. la femme de mon frère Christian. Vous connaissez, non Vous connaissez quand même. Mais je l'aime beaucoup. Il a dit Amen parce qu'il aime pourquoi j'ai dit ça. Un jour, elle vient me voir et me dit Regardez-vous, oh, pendant la période que vous avez eu une situation, première partie. Parce qu'il était aussi en connexion, en contact avec tout cela, il s'attendait bien avec tout ce monde-là, effectivement, qui, euh, première partie qui sont parties, là, 2000, je ne sais pas combien. Puis, tu vois, ce n'était pas facile pour elle aussi, là, ça travaillait. Brrr. Et puis, il me dit un jour, puis me dit, tu veux te dire une chose. Il dit, oui, je Il dit, ce n'est pas parce que tu es mon grand frère. On ne faisais pas comme ça, mais. Parce qu'il ne peut pas le faire. Il dit, je vais te dire, ce n'est pas parce que tu es mon grand frère. Je me dis, je me dis, ce je suis resté. Je vais te dire parce que vraiment j'ai pris Dieu. Et c'est que j'ai vu que Dieu m'a montré que toi tu es un serviteur. Amen. Amen. Si ce n'était pas ça, je serais aussi parti avec les autres. J'ai dit gloire à Dieu. je dit je suis généreux. Parce que je n'ai pas voulu parce que tu es ma petite soeur que tu restes avec moi. Non. non. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas une question de famille non, c'est pas une question de famille. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que si tu disais, parce que tiens, mon frère, je reste avec toi. J'ai dit, yo, yo, yo, yo, yo, yo, tu vas me créer des problèmes. Amen. Vraiment, amen. Alléluia. Ah oui. Il faut être convaincu. Amen. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Mais parce que ma famille, alors je vais rester à la Ça ne sert à rien, ça. Non, il faut que. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu parce qu'il faut une expérience. Amen. Amen. amen. amen. Parce que ça tente parfois, vous savez, les réactions humaines si qu'on a, c'est quand même un membre de la famille, non Mais ça lâche, ça a bougé, vous parce qu'ils connaissaient les autres, effectivement, puisqu'on a dit, effectivement, ça travaille. Là. Ça. Si déjà elle ça peut travailler, à combien de fois vous Et vous pourquoi je ne fais pas confiance en C'est ça, Alléluia. Vous voyez bon? Confiance à Dieu. Amen. Et aux fils des filles. Alléluia. Amen. Vous voyez C'est important, ça, frère faire ça, de pouvoir réaliser ça. Ainsi donc, là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé C'est que voyons la détermination, la tsunami. Qu'il y avait les bateaux, il disait Mais suis-moi. Non. La femme dit, je ne peux pas te suivre. Mm -hmm. Vous savez, frères et sœurs, ça coûte à une personne, dans vos frères, dans vos sœurs, <rire> de prendre une position pour la part de Dieu. Oui, ça doit vous coûter quelque chose. Ça amen. doit vous coûter. Amen. Ça vous coûtera votre papa. Ça vous coûtera votre maman. Ça vous coûtera vos frères. Ça vous coûtera la famille. Donc tout ce qui est à vous dans la famille, ça doit vous coûter. Amen. Parce qu'il faut réellement faire le choix. Oui c'est ça. Amen. Il ne détestait pas Guerazi. Il n'avait pas d'avis pour Guerazi. Mais il savait que la parole de Dieu n'est pas avec Guerazi. Amen. Amen. Amen. Si elle n'était jamais, elle aurait subi Guerazi. Mais elle était spirituelle. Amen. Il dit je sais que la parole n'est pas avec toi. Tu dis la parole est là, donc je me tiens là, on te donne la parole. Amen. Amen. Et ainsi, je t'aime beaucoup, mais te suivre toi, non, je suis avec lui. Amen. Amen. Ah oui, frère. Oui. Vous Voyez dans les livres de Romains que nous avons. La Bible dit. Vous prenez la Bible avec nous Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous suivez cela Pourquoi cela Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette femme-là, la suivante, mm. sur le secteur, elle savait que la volonté de Dieu n'était pas que les bâtons soit avec des qu'elle suive des mais c'était qu'elle suit là où il était. Mm. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Pourquoi elle a dû quitter sa maison sans pleurer? c'est que quelque part, Dieu lui avait déjà fait savoir que si elle rencontrait Élisée, son problème sera une solution. Amen. Ce n'était pas Yazir qui était concerné. C'était donc Élisée qui était concerné. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Mais vous aussi, vous devez être conscient de pouvoir savoir. Avec qui j'ai affaire et quelle est la personne qui est concernée dans ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Alléluia. Que ce que Dieu veut que moi, je puisse voir. Mm -hmm. Vous savez, comme disait un peu tout à l'heure, la Bible dit que c'est le Seigneur qui a dit que les élus seraient séduits si cela était possible. Mais euh, cela est absolument impossible. Amen. Oui. Ce n'est pas possible qu'elle soit séduite. Et qu'elle puisse être réellement transportée. Oui, il peut arriver une situation, effectivement, où on est beaucoup plus embrouillé, parfois être emporté, mais le Seigneur amène toujours. Amen. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que ce qu'il y a dans un élu, c'est quelque chose que Dieu a placé, qui sait reconnaître. Il sait reconnaître le véritable. Si Amen. cela n'était pas. Un... Écoutez ça. Si cela n'était pas dans un élu, vous n'aurez jamais pu reconnaître effectivement ce que Dieu fait dans un âge comme celui-ci. La différence de la parole, le message du temps du soir, avec la parole qui est dans l'imagination. Est-ce que vous comprenez Amen. Pourquoi est-ce que vous avez eu à pouvoir dire Mais ça, c'est la vérité. Pourquoi Amen. Pour quelle raison parce que la vérité était au fond. Amen. Et quand Dieu a placé cela, c'était pour qu'elle retourne effectivement dans la position dans laquelle vous deviez être auparavant. Et une fois que Dieu a déclenché cela, c'est impossible. Vous dites, mes frères Léonard, ce sont des choses que nous connaissons. Vous vous souvenez encore de la parole de Dieu un peu plus loin, dans le livre de saint qu'est-ce que au dit Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Dieu leur a envoyé quoi une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. Vous n'avez jamais pensé à ça Avez-vous une fois pensé à ça Amen. Que Dieu, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même leur envoie une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. Mais il dit au disciples il dit, mais à vous, il vous a été donné. Amen. Donc, depuis les temps anciens, quelque chose de vrai de Dieu était placé en eux pour ne pas qu'il puisse arriver à pouvoir aller dans une puissance d'égarement. Est-ce est que vous comprenez? C'est pourquoi aussi, frère, que le discernement du et du mal est quelque chose que Dieu dote. Donc ça veut dire que donner à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, de savoir être quelqu'un qui, lorsqu'il entend et lorsqu'il voit, il sait discerné. Et ceci est vrai. Et ceci n'est pas vrai. Et pour discerner maintenant les choses vraies, les choses fausses, il faut que quelque chose se soit passé en toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est là que l'apôtre Paul dit une chose qui est très importante. Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. Pour que ce discernement se manifeste de la bonne manière, mon frère, il faut que la disposition de ton âme soit réellement aussi une bonne disposition. Et Dieu accorde la grâce maintenant voir que ça c'est juste et ça ce n'est pas juste autrement tout ce que tu es est complètement embrouillé. pouvez-vous me dire pour quelles raisons véritablement cette femme n'a pas voulu suivre l'autre qui était aussi l'homme qui était avec les serviteurs de dieu n'est ce pas vrai pouvez-vous me dire pourquoi n'a-t-il pas suivi deuxième question pourquoi Mais quand même, c'est dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez encore Amen. Comment est-ce possible que des hommes qui viennent avec l'onction aussi S'il vous plaît, frères et sœurs, ces 400 prophètes étaient aussi loin. Vous vous souvenez Ils étaient loin aussi. Ils sont venus avec l'unci par l'éternel. C'était vrai, comme ils disaient. Puisqu'ils avaient toutes les cordes, effectivement, ici, les yeux. Tous les quatre Un seul homme du nom de Chose à faire Il gratte la tête, il dit, il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qu qui lui a fait comprendre qu'il mmh. y a un problème. Oh, yeah. Yeah. Parce que l'homme ici, je crois, c'était à quoi Il dit, mais n'est-ce pas que Ramon est à nous, c'était à eux. Vous connaissez l'écriture non Lisons cela, nous allons prier ensemble avec vous. C'est dans le livre du roi, je pense, un roi 18, ou le roi 18, je c'est cela. le Un roi. 18. Un roi 22. c'est ça. On resta trois ans sans qu'il y ait de guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi des Judas descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramon en Galate est à nous Et nous ne nous inquiétons pas de la répondre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, mais veux-tu venir avec moi attaquer Ramon en C'était à eux vous suivez oui. allez mais Jodafan a répondu au roi d'Israël mais nous irons si voir comme toi, mon peuple, comme ton peuple mes chevaux comme tes chevaux, et nous allons aller il a répondu non, ah, non. et puis il dit mais oui dois a dit au roi d'Israël mais consulte maîtresse de prix la parole de l'éternel le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 c'était des prophètes non sont pas ici sur des prophètes, pas des les, les prophètes, d'environ 400 et là, il leur dit, il est attaqué Ramon Andalade ou dois-je y renoncer Il a bien posé la question, non Dites-moi s'il doit monter ou bien il doit revenir. Eh bien, c'est ça que fait. attendait comme question, quand même. Uh -huh. Parce que consulter la parole de Dieu, c'est ça, non Dois-je monter ou dois-je ne, ne, pas, ne pas monter Donc, Josephat de l'être content dire, ah, il a posé la question. Maintenant, comme ils sont 400 prophètes, vous savez, frère, si Dieu ne te garde pas, tu mmh. vas te garder. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas par ta force, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, si vous regardez bien, Romain au chapitre 12, puis il dit Mais, que personne ne veut être d'une trop haute opinion. Très bien, je l'aurais dit, bien. bien. Romain au chapitre 12, regardez très bien, regardez très bien ici. Romain 12, je pense que c'est ça. Les versets, les versets, les versets, dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la nouvelle opinion. Enfin, que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas oui. Verset 3, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. » Amen. Amen. Nous revenons dans le chapitre 2, 22 de roi. 1, roi 22. Regardez bien. Alors, il dit ici, il dit, il leur dit, Irez attaquer la moi dans Galate ou dois-je y renoncer N'est-ce pas vrai Amen. Donc il a, il, a, il a posé la question, effectivement, et c'est a fait qui attendait effectivement de voir le 400 prophète qui étaient là, et qui sont venus. Et là, la réponse était quoi Et il répondit, mon, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Vous y voyez? Amen. Amen. Tous, ils ont répondu effectivement, les 400 prophètes, effectivement, et j'étais étaient loin. Ouais, ah, ils ont dit, mais monte, et le Seigneur sera avec toi, il va livrer entre tes mains. L'homme a bien posé la question clairement hein, Dois-je remonter, ou je vais monter, lui renoncer Et tous les 400 prophètes ont répondu. Mais cet homme devait quand même se conformer ah, ah, ah à la. Parole qui a été donnée à l'option que les 400 prophètes vous voyez frère, ce n'est pas parce que tous les prédicateurs sont ici unanimes, nous ne savons pas question sont c'est question de l'esprit c'est sûr et certain parce que nous tous nous sommes, nous savons, nous prêchons comme ça, nous prêchons ici, nous marchons frère ce n'est pas question de nous tous nous c'est question de où est l'esprit le Seigneur ne m'a pas dit, bon, écoutez, tous les, les prédicateurs qui sont, qui sont rassemblés pour pouvoir dire effectivement, dis non, qu -ce qu il non. Qu'est-ce qui a des oreilles en c'est que ce qu l'Esprit L'Esprit des deux Églises. N'est-ce pas vrai Amen. Il faut savoir discerner. Alléluia. Amen. C'est la vérité Amen. Amen. Un homme spirituel, une femme spirituelle a les discernés. Alléluia! Il ne faut pas n'importe quoi. Amen. Amen. Amen. C'est la vérité. Ça. Amen. Amen. Amen. Moi, sagesse, je peux demeurer le discernement. Vous y voyez? Amen. Amen. C'est lui qui est ça, celui qui a la crainte de l'éternel. Alors, il apprend maintenant à pouvoir savoir que ça, c'est pas bon et ça, c'est bien en fait. Et quand on grandit spirituellement, on devient maintenant très sensible aux choses spirituelles. Alléluia. Quand la chair est d'abord beaucoup plus grande par rapport à l'esprit, mmh. mais on est sensible aux choses de la chair. Mmh. C'est pourquoi on est influencé quand c'est un mouvement, on mmh. suit les mouvements. Parce que la chair est influencée par la chair. Mais quand c'est l'esprit, alors le discernement est en action. Amen. On voit, est-ce que c'est la chair ou c'est l'esprit qui agit Amen. Et Dieu te bénisse, mon frère. Oui. Nous continuons avec Josaphat. Très bien. Là, ben il dit, mais après avoir entendu lui ai dit, mais, mais Josaphat dit, après avoir entendu 400 prophètes, n'y a-t-il plus ici aucun prophète J'aime beaucoup comment il pose la question. <rire> il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel Frère, imaginez, vous mettez-vous un peu à sa place. Vous avez entendu les 400 qui étaient là vous n'allez pas avoir honte de voir dire, mais. On a dit quoi, mais. En fait, il n'a pas le même esprit que nous. Ça, Alléluia. Les quatre sens sont Donc, tu veux être aussi t'accommoder aux autres pour être apprécié aux autres frères. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Même si les autres frères t'ont abandonné et t'ont rejeté, toi, cherche ce qui plaît à Dieu. Amen. Pourquoi tu as honte des autres, effectivement Ils vont penser, je ne suis pas comme eux. Oui, je ne suis pas comme vous. Amen. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas comme vous. Alléluia. Donc, je veux, moi, savoir. Oh mais, puisque lui, il a dit, tu crois pas ce qu'il a dit, c'est pas un problème avec l'homme. C'est que là-dedans, ça ne passe pas. Ne vendez jamais votre connaissance pour la popularité, pour l'honneur, pour l'association, ça ne sert à rien. Il n'y a plus ici aucun prophète de dit Ok, vous l'éternel, par qui nous puissions le consulter. Nous allons parler de sinon. ici, non Donc, normalement, le roi d'Israël lui dit, vous mettre comme une sorte d'insulte, non Il dit, je te fais venir, et puis je te donne les 40 prophètes qui t'ont montré, t'as posé la question, effectivement, ben, sinon, vous voyez-vous, frères et sœurs, quand vous prenez position pour la parole de Dieu, et vous tenez dans la vérité, même vos ennemis, ils vont s'incliner. Amen. Amen. C'est 100% vrai. 100% vrai. Parce que la vérité triomphera toujours. Amen. Ce que nous cherchons, c'est la vérité, ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu. Il a posé la question y a-t-il pas un autre prophète par qui nous puissions consulter Dieu Pourquoi pouvait-il poser ta question Vous voyez, frères et sœurs, faites attention à ce que nous entendons pendant tout ce temps. Mm -hmm. Qu'est-ce que Dieu cherche mm -hmm. Nous ne sommes pas rétinés par la chair, Pour mm -hmm. vivre selon la chair, il faut... Maintenant, atteindre ce niveau spirituel, ou peu importe ce qu'on peut penser de toi, mm -hmm. mais je veux être dans l'esprit. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Amen. sont fils de Dieu. Mais ce n'est l'esprit qui te fait savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Humainement parlant, tu ne sais pas faire la différence. Non. Parce que c'est dans les domaines spirituels. Il faut que ton spirituel mm -hmm. soit réellement au-dessus mm -hmm. pour que maintenant tu entendes quand le Saint-Esprit te parle. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Savez-vous que dans la femme était un homme spirituel Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Vous saviez Amen. Quand tu es un homme spirituel, effectivement, tu deviens très attentif mm -hmm. et sensible quand l'esprit te parle. Mm -hmm. Et quand quelque chose n'est pas vraiment l'esprit de Dieu, conforme à la volonté de Dieu, c'est très difficile de pouvoir passer. Il n'y a pas d'amitié parce que nous venons de la même contrée, même, même cité, ainsi de suite. Ça ne peut pas marcher dans les choses de Dieu. Pas du tout. Quand il a posé la question, le roi d'Israël devait se fâcher. Il dit mais pourquoi tu me poses cette question là Au fond de son âme, il savait. Alléluia. Oui mon frère, bien sûr. Vous savez frère, vous pouvez beau dire ce que vous voulez, mais quand tu es faux, tu sens quand même que dans ton cœur, tu n'es pas droit. Alléluia. Amen. savez la liberté la, la, la vérité te libère, il te fait tellement à l'aise. C'est léger, vidéo. Même si on dit. c'est extraordinaire. Regardez, regardez quelque regardez, chose, regardez, regardez, regardez, regardez. Juste un exemple. Tous nos soeurs, nous sommes ici, assis, vous êtes, vous êtes tous en jus. N'est-ce pas vrai? Oui. Maintenant, si je le me mets ici, je dis me mais, mais les pantalons, vous, vous soeurs qui portez les pantalons, c'est la malédiction, c'est pas possible de porter les pantalons ici. Qu'est-ce que vous allez dire, vous? Vous dites Amen, non? Oui. Vous, vous sentirez comment? Condamné? Non. Alléluia. Vous serez fâché? Non. Mais quand vous voyez une soeur commencer à tourner la tête vers le bas comme ça, elle est en jupe, non? Mais elle commence à tourner la tête vers le bas, les nerfs commencent à pouvoir monter. C'est qu'elle devient nerveuse. Non. Ça veut dire quoi? C'est qu'à la maison, elle porte le pantalon. Ah, oui. Oui. Donc, bien qu'elle sait que ce n'est pas bon le pantalon, elle le porte à la maison. Mais si elle met le jupe? non Mais là, quand la parole de Dieu sort, même si il faut et ça, au fond de la c'est quand même quelque part quelque chose qui me concerne. Je vous fais rire. Je vous savez, notre soeur Brunette, vous la connaissez, non Vous la connaissez Amen. Ah, notre soeur Brunette, et demain, elle va être baptisée. Amen. Ah, demain, on a un service Amen. de baptême. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais beaucoup vont se faire baptiser demain. J'étais tellement touché, mon frère, de voir ce que Dieu a alors il vient et le voir aujourd'hui il était hier. je l'aime beaucoup parce qu'il est toujours là souriant avec beaucoup de respect comme vous pouvez l'avoir comme moi il est toujours est une fille très respectueuse amen. Oh oui, mais amen. Est les enfants de mon fait modeste sont pas mal que ça moi ouais, je c'est mon frère modeste amen respectueux je vous parle avec respect et, et alors et ceci, il s'assied là dans mon bureau et il sourit et il m'expose vraiment son problème et puis il me dit j'ai quelque chose à pouvoir euh, vous dire, pasteur, je dis, je gandam. Et puis il dit, je vais me faire baptiser, je vais sortir. Amen. J'écoute, j'écoute, je dis. Et, et souriais, je souriais, dit mais je suis heureux. C'est la bonne nouvelle pour Amen. moi, Quelle consolation Amen. Alors le reste était moi, il me dit, mais vous savez, vraiment, Dieu a touché mon cœur. Et, et chaque fois, je suis assise. Et vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez, vous entendez, ah, ce qui n'a pas été baptisé, ce qui était baptisé au nom du Père, c'est des filles de la Trinité, c'est pas un baptême, c'est pas un baptême biblique, il faut que ce soit baptisé au Seigneur Jésus. Et puis, je, je, je, je me regarde, moi, je dis, puis sûr, moi, j'étais un coup à côté de moi. Il dit, mais, est-ce des moi. Ou bien c'est l'autre. Et puis, ça, c'est une fois, ça passé. Et puis, une autre fois, alors quand j'ai entendu cette fois-ci, j'ai dit, vraiment, ça, c'est vraiment moi que Dieu parle. Parce que j'ai été baptisé, c'est pas faux, si c'est pas faux, c'est faux, je crois que c'est.. C'est pas quoi cool. C'est pas quoi J'ai été baptisé par un père fils d'Esprit. De Et puis il me dit c'est ce que j'ai aimé. Il me dit bon, maintenant Seigneur, je te donne mon cœur, je vais te baptiser en ton nom. Et puis je vais voir maintenant les jours suivants si on va parler des Trinités. <rire> je verrai si il si, encore quelqu'un qui me <rire> Parce que ça se peut que moi je suis quelqu'un qui me Et puis un autre qui est à côté de moi. Il n'était pas encore baptisé au Seigneur de Christ, c'était lui en fait dont on parle. Parce que moi j'ai mis ma vie à maintenant, Je vais me la surveiller le Seigneur. <rire> Et c'était seulement moi ou bien quelqu'un d'autre était dans la salle. Dieu parle à ses amis. Amen. Amen. Amen. Et sentait qu'effectivement, qu il y avait quelque chose que, mm -hmm. qui ne passait pas. Mm -hmm. Puis il s'est donné au Seigneur. Qu'il soit baptisé. Mm -hmm. Josaphat. Non, le roi d'Israël. Quand je ah. pas, tu as posé la question, il devait s'énerver et vous dire, Écoutez, ben, tu prends tes affaires et tu pas parce que moi, tu peux m'insulter comme ça, moi, le roi. Mais quand tu peut te dire ça, ce n'est pas suffisant. Non. Non. Non, non. Frères et sœurs, les gens peuvent vous insulter. Ils peuvent vous critiquer. Et au plus profond. Amen. Amen. Et toi ici, tu es un fils. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce que je vous dis est 100% vrai. Amen. Amen. Ce que <rire> Il y a un frère, et je peux même vous dire son nom, il s'appelle Pepe Tungila. C'est vrai, je vous le dis, Je C'est que les gens écoutent ce que j'ai pas acheté. C'est frères, Il avait combattu avec les autres frères et sœurs là-bas, ils m'ont traité de tous les noms. Alors ils ont pris, et là, il a amené avec lui les sœurs parce qu'il montrait qu'il était un prédicateur, c'est ça. Il faisait, c'est vraiment un homme, je Vous vous souvenez de l'histoire, je disais, je pleurais, c'est ça. Vous, vous j'ai fait ce que Dieu m'avait dit de pouvoir faire. Je revenais toujours à l'Assemblée, j'ai chanté, ils attendaient qu'ils ne puisse pas rien faire, je ne venais même plus à l'Assemblée, je revenais à l'Assemblée, je me ce que Dieu voulait que je fasse. Il est venu chez moi à la maison, il me dit, frère Léonard, nous t'avons combattu. Nous t'avons combattu, mais nous savons que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Il dit, maintenant vous savez que j'ai dit, oui, mais nous avons vraiment combattu parce que nous l'avons fait. Mm. Mais nous savons. J'ai oublié, tout Tungila. <rire> parce qu'on peut dire, oui, il raconte, Mais j'ai cité le nom, on peut le chercher. Il, il, il, il est médecin, mais il travaille quelque part La haine que j'ai subis, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis un homme marié tout le temps. Alléluia. Les combats, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vis pour ça, je l'ai vu que dans ça. Donc je ne vais pas étonné quand si demain vous changez de veste. C'est toujours comme ça. Tout ça avec qui j'ai vécu, c'est toujours un peu comme ça. Aujourd'hui, c'est blanc, demain c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune. rares sont ceux qui restent Amen. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Et Josaphat, il a posé la question. Et le roi d'Israël dit, certainement, il y en a un. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a jeté je l'aime beaucoup. Non. Je l'aime beaucoup. Non. Alléluia. Amen. Vous aussi, Amen. il était qu'il était aussi. Vous de Dieu. aussi. Vous aussi. Vous de Dieu. Alléluia. Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. que Vous êtes Vous Vous Vous insulter. Vous vont Vous vont Vous et Vous aussi. fond. Amen. Vous nous, nous savons. Amen. Et tu Amen. un docteur. J'aime Jésus. Amen. Vénus les dieux. Parce que ce que tu fais, même si nous ignorons cela, nous savons Amen. que Dieu t'a vécu. Amen. nous